On va traverser, on va au village, c'est pas très loin. Donc. Je vais montrer la rivière. Alors, on a une rivière et les montagnes derrière. C'est vraiment grandiose. Et il y a un peu de neige, mais à mon avis, avec tout ce soleil. Ça va un peu fondre, mais malheureusement, je pense qu'on annonce plus de neige. Un beau village, très beau. C'est impressionnant ces petits magasins. Et... Comme vous voyez, la route n'est pas très bonne. Avec tout le zèle qu'il a eu. On est en Savoie. En Savoie. Ouais. C'est à le Courchevel. En tout cas, ce village est quand même beau. Bah, il est splendide. Ici, il y a le marchand de produits régionaux. Et je trouve aussi qu'il y a beaucoup de magasins pas très adapté pour les PMR comme vous voyez là, c'est Mars. Ils n'ont peut-être pas envie d'avoir des PMR. là, c'est mieux. Là, il y a une grande PMR. Ah, là, c'est mieux. Félicitations Félicitations, pas. Église, tu peux filmer la petite église. L'église de Pralognan. L'église de Pralognan, la Vanoise. Alors, ici, il y a une très belle initiative de Pralognan. Ça s'appelle la cabane à partage. C'est l'endroit où on peut laisser des affaires. On peut déposer des objets. Et alors, il y a des gens qui peuvent les reprendre, ceux qui en ont besoin. On partage des affaires du c'est très bien la mairie de pralognan la Vanoise. l'office de tourisme que j'ai été hier et ils sont très sympas à ah, l'office de tourisme ouais ouais bravo à eux on va dire bonjour à manix ouais Incroyable la, la neige est bonne Je vois ce qui si t'attend demain Tu dois t'installer là-dedans Ah ouais de là pour mieux Oui Hop, attention à la tête, attention à la GoPro, bien en arrière à la tête, Hop. voilà, super. bien pour la GoPro. <rire> ça va Ouais ça Ouais C'est parti On va c'est bien. tu kiffes? ouais. ouais. la kiffe. après moi j'avais une petite appréhension hier. là. c'est bon. c'est bon. on va passer par celle-là. je pense qu'il y aura moins de bosses. tourne euh, Martin ouais, ouais. Oui, oui. ça te plaît ça me plaît euh, franchement euh, ça me plaît vraiment bon beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup et euh, beaucoup, ça, mais... Eh ben, euh, écoute, on continue à descendre et puis, euh, et puis tu penseras à, à un mot. Les copains, les copains, les copains, ils sont filmés Est-ce tu y un peu devant nous Comme ça on va pouvoir vous filmer un petit peu. Allez, on passe tous devant devant Martin. Allez pas trop vite parce que du coup.. On y va à différents Allez Allez-y pas trop trop vite au tout début, comme ça on va pouvoir vous filmer. Parce que nous on avance un peu moins vite. Ah c'est pas pas que Ah En tout cas, c'est toi. Oh, ça me voit, toi Bon, on est d'accord. Ouais. <Medical> oh là Carrément Oh Oh, ça vous pourrez dire... Ah là là là là là Il s'offre... Il父... Il s'offre... Il s'offre... Il s'offre sur moi... Il s'assit <rires> Il父... sur toi, ouais. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais... Bien, génial Allez. <rire> Bon form de Marie-Françoise à la neige. Hein. C'est ta, ta mère Fab, tu es pas encore près de la... Tu es pas encore près de la voir. Non ouais, des... ouais. C'est ça ouais, On vous aura plusieurs fois dans la boîte hein Oh <rire> oui Il faut en faire le télé-ciel là-haut <rire> Oui. C'est... C'est <coughs> un seul virage oh! ça <t> 3 <'in> on va essayer de faire les points 2 1 Attends, parce 0 peut 1 1 jusqu'à la ligne rouge, on peut, 1 hein. Bah, bien. Euh... Attendez, non, non, attends Claude, Je... on va le faire, on va le faire, on va le faire, on va le faire, <rire> on va le faire. <rire> faire, voilà, allez, voilà, voilà, marque, marque, marque. Allez, voilà. March, march, march. Allez, ouais, Martin allez, allez, allez, allez les frappeurs, là encore. Joli oh. Martin Oh c'est pas mal du tout ça Allez Allez. Il a passé à gauche là Position taille siège Ouais c'est que vous de, êtes de devant nous comme ça ben voilà. c'est parti, Martin. J'y vais tranquille ou je vais vite Oui, tout à fait. Tranquille, tranquille. Allez, ça marche. Tu me dis, tu me dis hein, si ça va trop vite Olé, Ça va Ça va ça va, ça va pas trop vite là Je vais trop vite Ah, Je peux aller un peu plus vite quand même ça va comme ça ouais allez go oh là là elle nous double elle nous a doublé lui aussi non sont bonnes. Oh mais tiens, je la connais. Ouais, moi aussi. Eh <rire> Lily, Beaux, Lily et Gigi sont en fauteuil ski. Lily <rire> tombe. Gigi. Tombe. Gigi... Gigi. Non, je... Allez, on y retourne, Martin. Allez, oui. Martin. Ça a été la première descente là ah. Ouais. Fait bon, moi. Oh, oui, oui vas-y, on vous filme. Ah, on passe de vous. On va... On vous filme. Venez, filmez, Allez. Filmez. Allez, on fait les mêmes trajectoires qu'elle, si tu veux. des bosses ou pas martin euh, on va essayer on va essayer mais je vais pas aller vite tu vas voir ça va être trop rigolo on fait le boss c'est parti allez go Tu t'éclates oui. Ça va pas trop vite Non. Non C'est parti, je vais pas trop vite Martin, hein, t'inquiète pas. Ouais. Je, je maîtrise tout derrière. Hein. Les boss, Les boss. Les boss. c'est parti Une première bosse Ça va Est-ce que ça va Martin C'est rigolo, non ouais, Regarde, il y en a plusieurs là. Une première. Hop là seconde on va décoller un petit peu hop là et une troisième Woohoo là il y a un beau virage surélevé on va pas aller tout en haut là, on va faire quelques virages voilà. ça va oui ouais attention action Et on taquet, moi aussi oh, oui. Une bosse Et une deuxième boss. Hop, on a décollé Et voilà Alors le border cross c'est bien C'est déclenche C'est déclenche la totale C'est trop cool hein trop cool <rire> ouais. Ouais, ouais, ouais. allez c'est de nous rattraper si vous pouvez ah, oui, ah la oh non ils vont trop vite Ça va pas trop vite ça va ok ça va c'est rassurant c'est parti Martin you <laughs> C'est parti C'est parti mon kiki On fait des beaux petits virages pour terminer T'es prêt pour un petit tout droit dans le mur Olé Ça va Martin Ouais. Ouais, pas trop peur, ça va Cool Ah, c'est bon ça Belle, belle, belle descente. Ça pique trop ça. <rires> oh. C'est lancé. Voilà, dernière vidéo après l'oignon. Euh... Coucou, coucou, coucou les followers. Salut les pololos Coucou Salut <rire> C'est bien, je crois que tu as filmé le téléphérique qui est là-haut. Qu je voudrais dire me merci à, à, à et vacances, l'endroit de... où on est losé après euh, l'oignon. bien adapté et j'espère y retourner bientôt l'hiver prochain peut-être ou dans deux ans ça, ça fait un peu ça l'est de marcher de noël comme ça évidemment au début de ces jours vous verrez dans le montage il y aura plus de neige. Mais là, tout a fondu. Parce que, étonnamment, il fait très chaud. Et voilà le centre a... en arrière. Et je pense que cette vue-là va être la dernière de, de la vidéo de de et un euh... grand merci à l'équipe du centre à vacances J'espère que vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à m'azouper sous les réseaux sociaux, viens nous pour une prochaine vidéo.